Ah ETC. super. Bah let's go. Hein. Je voulais le rejouer. Alors on a eu une expérience rigolote avec le perso. Ouais super. Super, super. Ta 22 il y a des trucs cool. Bon un peu RNG hein, comme perso mais... Sur 22 il y a des trucs sympas. Tout à on n'a pas eu des très très bons compagnons. Ça s'est quand même pas très très bien mis. On a perdu pas mal de PV au début. Et quand on a commencé à construire, bah malheureusement, c'était trop tard. Mais j'y crois. La liche. C'est vrai qu'il y a la liche. La liche, c'est pas genre, euh, dès que tu perds des points de vie, t'as euh, ta créature qui grossit. Arana, on connaît, avec le sklib. Dès qu'on recrute un serviteur, l'actualisation est à 0. Carni, dès qu'on joue un serviteur, ça met un serviteur crit de guerre dans la taverne, plus 2, plus 2. Lui, il actualise la taverne de Bob avec des serviteurs des adversaires. Et à chaque fois, c'est le plus haut de chaque adversaire. Ah oui, elle, elle est cool aussi. Ah, il est à 24, lui. Plus 1, plus 2 à vos serviteurs de niveau... De taverne 3. Ah vos serviteurs de niveau. Avant ah bon, c'était pas à 3 serviteurs de taverne 3. Des... Ou c'était déjà à vos serviteurs. J'ai de mémoire un truc genre 3 serviteurs de 3. Mais non c'était peut-être tous les serviteurs 3. Allez, rien. Ça arrive même au la reine des neiges. Une fois que vous invoquez un mecha, il faut que vous jouez un mecha, pas invoquer plus 2, plus 2. Ouais, bizarre. Et elle, sait une fois que ce héros subit des dégâts, il prend plus 3, plus 3. À la place. Ah, à la place. Encore deux fois pendant ce tour. Putain, c'est pété le sous c'est vrai. Ah, ça a gueulé, ouais. Putain, merci, psychiatre. Tiens, tu acheter des boosters Yu-Gi-Oh! Kappa. Merci pour les 36 euros, merci beaucoup. Pour 36 euros, je peux acheter combien de boosters Yu-Gi-Oh? Un ou deux? Merci, merci infiniment psychiatre, merci à toi. Bah, merci pour ton don. Merci, c'est super gentil et euh, merci de me soutenir, merci beaucoup. Merci infiniment. T'es un chouette gars toi. Faut cliquer, hein. Bon up. Je pense qu'il faut cliquer, moi. Provocation, réincarnation, furie des vents et bouclier divin. Donne chacun plus un plus un aux serviteurs dans la taverne de Bob qui en sont dotés. Lurk. Ah ou la 3-3 voilà, oh 3-3 en vrai. Ah, le problème, c'est que, voyez on perd les combats, quoi. Alors ça, c'est très sexy, parce que chaque tour, ça nous donne une carte, mais... Remarquez, ouais. Après, ça met une carte sur le board, mais... À droite L'autre droite L'autre droit Merde Ah Pas mal ça. Ça c'est des rôles, ça c'est de la stat. Je pense qu'on s'en fout des rôles on veut de la stat dans un premier temps. <cười> <cười> euh. 3-3 voilà ou 5-4 C'est dégueulasse Mais enfin, Pascal, c'est dégueulasse On va rester comme ça. Hein. Ouais, le fouineur il est rigolo. De toute façon, faut tiender. Hein. Pourquoi t'es taverne 1 hein, toi T'as des problèmes ou quoi À partir de combien d'euros de, de dons qu'il y a cette alerte L'alerte de Perceval euh, Je sais plus, essaye. Attente je Fais des tests en vrai. Bon, c'est cool ça. Bon sur votre lancée. Attends, mais... Ah merde, je l'avais vendu déjà, putain. Non, je suis con, je dis que c'est cool, mais je suis un connard. Oh. Une fois que vous avez vendu un serviteur, gagne plus un, plus un. Asher le Mercier, Valérie le Mercier, mais qu'est-ce qu'elle fout là Après il y a euh, Rafle tombe avec ça, mais en vrai c'est trop difficile. Je pense qu'on va prendre Val Valoche en vrai. Je pense qu'on va prendre Valoche. Et le double level up. Merci Bob. Ah, bon visionnage à toi, petit con. Il euh, y a un problème là, non <rire> Il est cassé, mon œuf. Mon œuf est cassé. C'est un œuf mollet pété. Ok. Ça devrait être bon. Oh, c'est bon ça, oh c'est bon. Dans cette direction. Ah je dis oui, oui, oui, oui, oui. J'ai envie de, de de up. Ça me paraît un peu risqué. En même temps, sa taverne, cette taverne ne me plaît point. Est-ce qu'il faut pas virer l'œuf Peut-être faut virer le Fwinner en vrai. Ça paraît assez dingue, mais j'ai envie de virer ces trois là. Ça, ça dégage, ça, ça dégage. Oh, je crois que j'ai envie de virer Fwinner. On s'en fout du cri de guerre en vrai. Non mais l'œuf, on va finir par le virer, mais pas tout de suite. Excellent, excellent. On va faire ça. Dans la course. Pour, pour, pour le moment ça va Bob. Le, en fait j'ai considéré que lui il avait un board qui était tellement fort que si j'essayais de lutter ça servait à rien. Le trafiquant d'esprit. Ok. Pour chacun des urans c'est des urans ça Mal fait ce jeu si c'était pas des urans. Non pas là-bas Ouch. Pas mal. Ouais. Une fois qu'un serviteur allié meurt, il gagne son attaque tout le temps à la fin de la game. Au début de votre tour. Hein. Ça a l'air pas mal ça en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez mais... Pour le combat seulement. Ça m'a l'air pas mal quand même. <rire> en vrai. Quand même le, le, le doré pour tenir. En vrai. Non, je vais, je vais attendre un peu. Je suis pas sûr d'avoir vraiment envie de dorer une monstruosité quand même. On est d'accord. Hein. Mon board il est pas mal hein. grâce à cette monstruosité. Je pense que je devrais tenir. Bah, C'est pas sûr du tout en vrai. Non, je vais perdre. C'est pas mal, mais je suis pas sûr que ça suffise. Pas loin, pas loin. Ouais, dommage. Fais gaffe, là, on commence à être bas en PV. Hein. de perdu, une pièce d'or de gagné. La co est sexy, hein? Après ça c'est des vraies cartes. Enfin Esprit c'est une vraie carte mais Laco il est trop sexy. La roue La roue Je sais pas ce que c'est. Ah oh non c'est dégueulasse. Un flûte. Ah, ouais, je suis trop dans le mal, là. Ah, C'est pas mal, ce board, mais... Ah, j'ai eu le pire truc du monde. J'ai eu la pire roue du monde. Il n'y a pas pire roue, en fait. Il y a Giroux, mais il n'y a pas pire roue. Ok. Elle peut décéder. Hein. Ok, dingo. On peut survivre maintenant. On peut décéder, et le pire, c'est qu'on peut même survivre, je crois. On va survivre. Ouais, là, les roues, c'est immonde. Hein. Là, toutes les roues ne sont pas immondes, mais celle-là, elle était particulièrement. En vrai, euh, ça, ça existe. hein. Tu le regretteras, Milouz. Milouz. C'est une sacrée armée que vous formez là. Ce n'est pas un peu Choses en il y a moyen, il y a moyen peut-être. Bon, bon c'est un peu mieux là, j'essaye de... Franchement j'ai fait des choses, hein. mon board il est passé de rien à existant. What's c'est kitty C'est chaud l'important c'est de vite se remettre en fait. Elec. Karl, Le sifron, bébé ou Carl le paumet Pas là-dessus Oh bah Valoche, elle nous permet de tenir un peu. Hein. On a Valoche, on a Vin Diesel sur la même compo, on a des dragons. On a, une... <rire> a Valoche, on a Vin Diesel et on a des cartes de battleground. <rire> C'est drôle en vrai. Ça va tenir. Au brin doré, ça fait flipper. Ah putain. Oh, c'est un stress à chaque combat. Merci le tipzer pour le prime, merci beaucoup. Merci infiniment. chaud oh, hein, chaud boulette Je vois qu'un serviteur allié différent gagne des points de vie. Le serviteur en gagne le même montant. Ouais mais il a pas beaucoup de stats, c'est dommage parce qu'avec ça et ça c'est cool. Ah non, ils gagne pas des points de vie lui. Ouais, c'est les émotions qu'on cherche, bah c'est clair, c'est clair. Là franchement, c'est une game qui est cool parce qu'il y a plein d'émotions. Comme on peut, quoi. Comme on peut. Le bras ne sert pas beaucoup, bah il est cesse de puissance. Qu'est-ce que tu vas mettre à la place En vrai c'est ça le truc, c'est que je suis d'accord avec toi, mais. Est-ce qu'on me propose des cartes qui ont plus que 16 de puissance <rire> C'est ça le truc. 16-16. Le, le buddy, il est moins fort que le bram. Hein. C'est rien le buddy. Hein. Vous pouvez encore renverser la vapeur. Retour des buddies ça redonne des compos énormes Ça rend le jeu très aéroling tu trouves pas Ah je sais pas trop Ça donne surtout des émotions C'est ce qu'on recherche hein. Du plaisir et des émotions De l'envie de jouer Ça c'est important On est plus dans un On, on a switché d'un Hearthstone van... d'un Battlegrounds Vanilla Qui peut être très intéressant mais très lassant à force à un nouveau Battlegrounds Et de plus en plus on va se rendre compte que en fait rajouter une nouvelle race ça nous fait juste revenir sur un, sur un Battlegrounds Vanilla et qu'en fait, ce qu'on veut, c'est des nouvelles mécaniques, quoi. Les buddies, les quêtes ou même de nouvelles choses. Et je pense que ça, ça va être trop compliqué maintenant de revenir sur un Battlegrounds Vanilla. Bon, ça, c'est bien, hein. Oh bien Ça, ça pète le boubou et en plus, ça donne sur un gros ton. Ouais, hyper intéressant, cette compo. J'aime beaucoup. Merci, c'est drôle du 25-06. Merci pour le Prime. Avec tout le respect que j'ai pour toi, Fiche. Tu parles en tant que joueur tryhard depuis des années. Moi, il me va très bien, le jeu Vania. Bah, non, mais il est intéressant. C'est pas... pas mauvais. Mais... Enfin, je, je, ouais, non, mais peut-être, t'as raison. Mais je faudrait faire un sondage. Mais j'ai l'impression que le jeu euh, avec des mécaniques est beaucoup plus intéressant que le jeu Vanilla. mais il me va aussi. hein. Ouais, il me va aussi. Mais c'est juste que euh, je trouve qu'avec les buddies, avec les quêtes, c'est plus intéressant. En fait, quand il y a des plans de jeu qui sont différents, quand chaque game est tout le temps différente, quelles que soient les races, quelles que soient, tu vois, les, les persos que tu prends. Pourquoi tu mets le dragon autant en avant pour avoir une vraie puissance de frappe Totalement d'accord, Fish. Voilà, exactement. Okay. Non, non, mais en vrai, on fera un sondage parce que ça peut être vachement intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui Transforme un serviteur allié avec Râle d'agonie en carte dorée. Je n'ai rien. Ah waouh Pardon, j'ai gueulé. Retire un serviteur allié Donne ses caractéristiques au personnage adjacent. Oh, on peut booster aussi on peut manger à charles le Mercier Ah oh, c'est trop chaud. Il y a tellement de choix. Qu'est-ce qu'on fait Ça, ça me paraît meilleur en vrai. Ça va monsieur Vous avez une... faut vo... arrêter de fumer des cigarettes. hein Ah bah t'as le cancer je crois. En effet. Comme ça. Lui il proc dans lui et dans lui. On est d'accord avec ce play Il me paraît dingo. Enfin voilà, je... moi j'ai une vraie vraie préférence. Mais c'est vrai que pas forcément joueur tryhard. Franchement j'essaye de... De... de réfléchir pas comme un joueur tryhard. Mais c'est vrai que le... je joue beaucoup. Donc comme un joueur qui joue beaucoup. Donc c'est vrai peut-être que quand tu joues beaucoup tu as envie que qu y ait plus de choses, qu'il y ait plus de stratégie dans le jeu. Ton buddy faisait exactement comme celui que tu as choisi. C'est pas mieux de prendre celui du milieu J'ai pas compris. C'est dur de vendre deux cartes. En fait, je veux dorer lui, mais... passe T'as raison, ouais je viens de comprendre ce que tu euh, ce que tu as dit. J'ai doré alors que mon buddy doré déjà. Je viens de biter. J'ai des dégâts là. Pas assez mais j'ai des dégâts. Hein. Ouais ouais je viens de biter, je viens de biter. Mais bah, c'est pas évident hein c'est une game cool mais pas évidente. Bon il a quoi On va quand même un peu analyser. Bon. Il a un board avec des tons et des boubous. Ça, ça peut être pas mal en doré. C'est chaud hein. C'est chaud, hein? Le plus dur, c'est durer quelque chose, exactement, exactement. C'est clair. Tout est doré, hein? Ça, on s'en fout. Je pense pas que ce soit assez bon. Quoique, hein, c'est sacrément strong, ça, mais. J'aime bien ça hein. Franchement c'est con mais j'adore mon board hein. Ah zut. Je même... pense qu'on est quand même trop devant. Hein. La colosse c'est vraiment fort avec ça. Un peu chiant ça. Ah bah mais... nice. Nice. Alors il y a plein de choses à refaire hein, dans cette game, il hein. y a plein de petites erreurs mais la stratégie était bonne et ouais c'était vraiment puissant quoi. Et ça fait peur au début hein, franchement parce que t'as pas beaucoup de points de vie, on a fait une petite remontada là finalement. Mais sacré perso ouais, sacré sacré perso pour le coup, trop trop cool.